Si ma tête, Juste pour vider ma tête Attends, j'arrive, là me questionne J'suis sur le périph' pour faire des soins Beaucoup bon, fait le tour de la ville Et à part le heure, rien à en tirer Les euros, les soucis empilés à charger le bonheur en pile On tue le temps en bas empilé Donc les voisins font des pétitions J'm'applique sur la partition Je J'finirai pas dans une boîte pour des petits sous le cœur tout au ventre, t'as un blague, j'aime calculer plus tes appels. J'enterre les loves, tes pieds sous terre et puis je la rappelle. Tu vois pas, car j'ai d'autres choses à faire. J'te dis bonjour par gentillesse. Tu cherches toujours les mots qui blessent. See you, mix away comme le hailing. Cache, cache, cache, cache, cache, fuck you, paye. Là, t'es choqué, c'est les prémices. Pas de pastilles, j'suis sous crémeuse. Pas de pastilles, j'suis sous crémeuse. Toute la nuit J'ai chanté toute la nuit Chanté toute la nuit Tout est plus beau sous XO Une bonne console d'X3 Et tu pars sans mettre les voiles. On a bossé dans la salle du temps Je n'ai aucune attache J'ai l'impression que ça t'étonne Toujours autant d'appétit Depuis t'y peux T'appuie que je vais tout taper Et j'ai tué le mou sous le mat Pour y entasser des cales comme des